Ce webinaire fait partie d'une série sur les cyberincidents. Dans ce webinaire, vous apprendrez comment mettre un terme à une attaque. Imaginez, vous découvrez un logiciel suspect sur vos systèmes. Votre site Internet a été altéré sans que vous vous en rendiez compte. Vos données semblent avoir été modifiées ou ont disparu. Ou pire encore, votre ordinateur ou votre serveur a été infecté par un malware et ne fonctionne plus normalement. Vous êtes bloqué hors du système, ou vous recevez une notification vous indiquant que votre mot de passe a été volé. Dans toutes ces situations, vous êtes très probablement victime de hacking. Dans ce webinaire, nous vous donnons des conseils pour mettre un terme à une attaque de ce type. Visionnez le webinaire sur les ransomware pour obtenir des conseils spécifiques sur les infections liées à un ransomware. En premier lieu, vous devez éviter que l'incident se propage. Avertissez toutes les personnes en charge de vos systèmes informatiques à propos de l'infection afin que tous les ordinateurs et serveurs touchés puissent être déconnectés du réseau. Déconnectez également les disques durs externes pour éviter toute infection supplémentaire. N'éteignez pas les ordinateurs. Si vous le faites, vous risqueriez de perdre des données importantes et nécessaires pour arrêter l'attaque. Cherchez à comprendre au plus vite d'où vient l'attaque. Posez-vous les questions suivantes. L'un de mes collaborateurs a-t-il cliqué sur un lien dans un email Mon système d'exploitation, mes applications ou autres logiciels sont-ils à jour Quelqu'un a-t-il installé un virus, volontairement ou involontairement Demandez à vos collègues ce qu'il s'est passé juste avant qu'ils ne découvrent l'infection. Essayez de comprendre comment l'attaquant est entré. Notre webinaire sur les cybermenaces énumère les différentes options. Cherchez des traces sur le système. Procédez par exemple à une analyse antivirus. Si vous découvrez un virus, vous pourrez ainsi mieux comprendre d'où vient le fichier. Partagez vos constatations avec vos collègues afin qu'ils ne laissent plus la porte ouverte à l'infection. Si l'infection venait par exemple d'un email, mettez-les au courant le plus vite possible. Vérifiez si le même incident se produit dans les autres systèmes de votre environnement informatique. Si vous trouvez par exemple un logiciel qui permet d'accéder à vos systèmes depuis l'extérieur, mais qu'aucun membre de votre équipe ne l'a installé, vérifiez qu'il n'est pas également installé sur d'autres ordinateurs ou serveurs. Si vous avez trouvé l'origine de l'infection, effectuez à nouveau une analyse antivirus et mettez à jour les systèmes d'exploitation et les logiciels de tous les systèmes de votre réseau. Si vous reconnectez des systèmes infectés à votre réseau, vous vous exposez à des risques. S'il y a encore un potentiel de propagation, comme c'est le cas avec les ransomware, mieux vaut éviter de le faire. Une réinstallation et un redémarrage complet des systèmes infectés sont souvent nécessaires. Réinstallez la dernière version du logiciel. Faites bien attention cependant. Si vous n'avez pas fait un backup de tous vos fichiers, vous les perdrez après une réinstallation. Contrôlez ensuite les accès et faites changer les mots de passe des comptes si nécessaire. Les pirates informatiques se servent parfois de vieux comptes avec de faibles mots de passe pour accéder à vos systèmes ou créer de tout nouveaux comptes dès qu'ils y entrent. C'est important de vérifier tous les comptes et d'éventuellement refuser des accès. Ne le faites cependant qu'en concertation avec les gestionnaires informatiques. Vous utilisez des services cloud Vérifiez qui a accès à la plateforme cloud. Vous pensez que d'autres noms d'utilisateurs et mots de passe ont fuité Obligez dans ce cas tous les utilisateurs à changer leur mot de passe. Suivez cette procédure pour les systèmes et applications infectés par le virus. Si vous utilisez un service cloud, vous feriez également mieux de changer les mots de passe pour y accéder. L'attaque est terminée Redoublez désormais de vigilance et surveillez votre environnement informatique. Si vous constatez que l'attaque redémarre, c'est que l'infection n'a pas complètement disparu. Pour surveiller votre environnement informatique, il faut loguer ce qui arrive sur votre système. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la vidéo destinée à vous apprendre comment surveiller votre environnement et comment avoir de bons logs. Si l'incidence est avérée particulièrement grave, mieux vaut le signaler aux autorités et rassembler le plus de preuves possibles à son sujet. Visionnez le webinaire sur l'attitude à adopter après une cyberattaque. Que faire si votre entreprise est victime d'une cyberattaque Commencez par empêcher toute propagation supplémentaire de l'attaque. Partez à la recherche de la cause. Essayez d'éliminer l'infection. Vérifiez que des criminels ne peuvent obtenir d'accès. Changez les mots de passe si vous pensez qu'ils ont fuité. Surveillez votre environnement informatique pour éviter que l'attaque ne reprenne. Prévenez les autorités en cas d'incident grave. Vous souhaitez être mieux préparé la prochaine fois Établissez dans ce cas un Incident Response Plan. Visionnez le webinaire destiné à vous apprendre comment vous préparer à une cyberattaque.